Dans la transformation digitale, l'enjeu essentiel, c'est de réussir à embarquer tout le monde dans la transformation, surtout quand on est sur une transformation à différents niveaux. Donc, une des qualités essentielles des personnes qui s'engagent dans cette transformation ou qui veulent engager les personnes, c'est justement d'elles-mêmes de, apporter cette dynamique et de réussir à, se, à embarquer au fur et à mesure les différents interlocuteurs et pour pouvoir atteindre les objectifs stratégiques qu'on s'est fixés.